Alors je vais vous donner quelques règles pour les pommiers et les poiriers. Le plus tu tailles, et le plus l'arbre pousse. Plus les branches sont verticales, plus elles poussent, et inversement. Le plus l'arbre a de fruits, le moins l'arbre grandit, et inversement. Ensuite principal conseil que je peux vous donner, respectez la dominance apicale pour éviter la confusion. Alors la dominance apicale, il faut savoir que chaque charpentière est guidée par un bourgeon apical. Le bourgeon qui se trouve à l'extrémité et qui régule le reste de la branche grâce à des hormones qu'on appelle les oxynes. Lorsque l'on taille, il faut faire attention à préserver cette dominance. On a souvent tendance à vouloir couper tous les rameaux à même hauteur, ce qui crée de la confusion et favorise la production de bois. C'est encore plus flagrant pour le poirier, qui supporte encore moins la division de cette dominance. C'est pour cela que, de manière générale, on va choisir la forme de fuseau, sa forme naturelle. Rappelez-vous qu'il y a trois principaux types de taille pour vos fruitiers. La taille de formation, la taille de fructification et la taille de rajeunissement. Un arbre sorti de pépinière aura toujours besoin qu'on le taille pour l'accompagner vers la forme choisie ou vers sa forme naturelle. Il s'agit principalement de construire la charpente de l'arbre, souvent trois branches la première année, puis 6 la deuxième, et puis 12 la troisième ou la quatrième année. Le but de la taille de formation est de lui faire prendre la forme choisie, soit un axe, un gobelet, un fuseau, etc. Pendant cette période, on évite en général de le laisser fructifier. Des charpentières, ça va être par exemple celle-là, mais celles là sont en train de rivaliser notre bourgeon apical. Donc on va les rabattre, et ce qu'on va vouloir, c'est qu'au-dessus, on ait aussi à peu près un équivalent. Là, on en a un, deux, trois. Et on va essayer de faire ici qu'il y en ait trois aussi, bien répartis sur l'axe. Tout d'abord, il faut faire la différence entre le professionnel et l'amateur. Le professionnel a une contrainte de rendement qui fait que son intérêt est de produire le plus possible pour un moindre effort. En tant qu'amateur, on peut parfaitement accepter le rôle écologique de l'alternance des arbres et leur laisser une année de repos sur deux. Traditionnellement, les professionnels et les passionnés effectuaient une taille dite trigème sur les pommiers et poiriers. Celle-ci est très interventionniste et on a depuis découvert d'autres techniques qui respectent mieux le fonctionnement naturel de l'arbre. Alors, loin de la taille trigème, la taille douce va se faire en quatre temps. Au préalable, nous aurons déjà effectué la taille d'hygiène dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes. Alors tout d'abord, la taille de raccourcissement, de réduction ou de rabattage. Il s'agit ici de prévenir l'allongement trop important des charpentières en coupant au-dessus d'un œil orienté vers l'extérieur. Cela encourage la formation de nouvelles branches le long de cette même charpentière, que l'on éclaircira ensuite lors de la taille en vert. Cela permet aussi à l'arbre de fortifier ses charpentières, ce qui lui permettra de mieux supporter le poids des fruits sur ses branches. Sur les poiriers aux pommiers, on peut enlever entre un tiers et deux tiers de la croissance annuelle, selon la vigueur de l'arbre. Et je vais choisir de le couper au-dessus d'un œil qui va dans la direction que je veux. Si on veut aller chercher le soleil un peu mieux, on va le prendre ici, par exemple. Et on va faire la même chose. Comme on a, on a dit qu'on ne faisait pas de fruits, je vais choisir cet œil-là qui va partir dans cette direction-là. Là. La deuxième taille, c'est la taille d'éclaircie. Cela permet à la fois de simplifier les ramifications des branches et de diminuer le nombre de fruits que l'arbre va produire. On enlève les mâmes, branches malades, abîmées ou mortes, et les ramifications en trop grand nombre. Il est important de prendre du recul pour respecter l'équilibre global de l'arbre. La troisième taille, c'est la taille de rajeunissement, si nécessaire. Cela permet de renouveler des branches vieillissantes. Vous pouvez couper la branche au sommet de l'arcure, après un tir sève. Et enfin, il y a la taille de simplification. C'est un peu la même taille, mais on va effectuer ça sur les branches mal ramifiées que l'on va simplifier pour former des rameaux ployés, favorables à la fructification. Alors là, je vais couper les gourmands, c'est-à-dire ce qui va venir pomper toute la fève de l'arbre et qu'aurait envie de faire des nouveaux arbres. On n'a pas besoin d'avoir des nouveaux arbres à l'intérieur de l'arbre. C'est aussi quelque part une réaction à la taille. Là, on a un autre, un beau gourmand qui part à la verticale. Alors on va aussi supprimer les fourches au bout des branches, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est multiplier les charpentières. On dit qu'un arbre fruitier, un, un pommier ou un poirier, une quinzaine de charpentières, jusqu'à 18 charpentières, c'est correct. Ici, on en a beaucoup plus, parce que j'ai fait comme ça. Mais là, on voit que ça a été taillé l'année d'après, et donc il a rejeté des rameaux pour... pour il a profité de l'excès de sève qu'il avait, et donc on va simplifier ça. Et moi, je vais simplifier ici, et je vais garder éventuellement soit une seule des deux, par exemple, je vais garder celle-là comme, euh, comme terminaison puisqu'elle va aller plus vers le soleil et je vais raccourcir l'autre pour faire l'année prochaine une bourse qui va porter des fruits. Donc là, je vais supprimer cette fourche pour garder juste un prolongement de la charpentière que je vais raccourcir au-dessus d'un œil qui part vers l'extérieur. Là, on peut dire qu'on va garder la petite comme prolongement et on a simplifié pour avoir une seule terminaison et on va faire ça partout autour de l'arbre on va aussi raccourcir les rameaux alors les rameaux de prolongement de charpentière on va les tailler long puisque en fait ce qu'on dit c'est que plus le rameau est long, plus on taille long plus il est court, plus on taille court on respecte en fait là où l'arbre a décidé de mettre sa sève donc là je vais le raccourcir à un œil qui va où je veux qu'il aille ici par exemple donc je taille long puisque c'est un long rameau donc ce qui est court je taille court et ce qui est long je le garde long sauf si par exemple on s'aperçoit qu'il y a trop de prolongements et qu'on a une division de branches qui se fait en surnombre ici par exemple c'est le cas donc là je taille court là il nous fait un dard qui va faire des fleurs à l'avenir on taille court Là, on a une belle coursonne hein, qui va faire beaucoup de fruits cette année. On voit, on a plusieurs bourgeons à fleurs, plusieurs dards. You you Un dernier conseil méfiez-vous toujours de ce que l'on vous dit et faites-vous votre propre idée. A bientôt pour une prochaine vidéo. Doo du, du, du,